Bonjour à tous. Petit tuto à destination des parents et accompagnateurs pour aider à l'utilisation des ressources numériques au Collège Pierre-Emmanuel. Alors d'abord, dans un moteur de recherche, vous tapez Argos 2.0 et vous choisissez le lien qui est avec ENT AC Bordeaux, connexion élèves ou parents et du connect et là vous rentrez votre euh, identifiant Cré euh, EduConnect que vous avez créé sur EduConnect. Vous vous retrouvez alors sur euh, l'ENT Oser et vous avez différents liens donc là vous pouvez accéder au calendrier annuel du collège avec euh, les dates importantes de l'année. Vous pouvez accéder au site du collège que vous pouvez aussi avoir en écrivant directement collège numéro 64fr Avec ici, alors là c'est une page administrative, donc sur laquelle vous pouvez avoir accès euh, par exemple aux questions de bourse, par exemple aux questions de retard-absence, et surtout le cahier de texte, donc avec les devoirs euh, pour les jours à venir. Ici on peut voir pour les différentes dates. Là, c'est en fonction de si vous avez différents enfants. Et puis, l'emploi du temps, donc, qui parfois euh, peut changer en cas d'absence de professeur pour formation ou d'intervention extérieure. Autre brique importante, sa coche qui permet de suivre donc, les résultats des enfants. Je vous conseille ici de cliquer. Et de rentrer votre adresse mail et si vous suivez ce le paramètre que j'ai indiqué ici, ça vous permettra d'être informé par courriel lorsqu'un bulletin sera prêt ou lorsqu'une évaluation sera préparée. Je reclique ici sur accueil et donc là autre chose importante, liste des évaluations, donc là ah, S'il y a plusieurs enfants, eh bien, il faut choisir pour lequel on veut voir les résultats. Et puis là, vous voyez les différentes évaluations qui ont été remplies par les professeurs euh, et si, les résultats, euh, si le professeur a indiqué ou non les résultats. Revenons ici, je peux aussi venir sur Archives Consultables qui me donne les bulletins. Ou relever euh, bulletin ou livret des trimestres ou années précédentes. Les enfants ils ont la même chose avec des briques supplémentaires dont Pearl Trees. Quand ils cliquent sur Pearl Trees, normalement le bureau est organisé comme ceci avec cours en ligne de la classe qui leur permet d'accéder à tous les documents donnés par les professeurs. Et puis ici, différentes collections qui sont où ils peuvent mettre les devoirs partagés avec leurs professeurs. Par exemple, si je dois rendre un travail de maths, je viens ici, plus, je vais chercher dans mon ordinateur, si c'est la photo d'un travail, je la rentre Ici. Je marque la date en allant sur « Éditer », ce qui me permettra de ne pas s'y perdre quand il y aura plusieurs travaux rendus. Et voilà, je n'ai pas besoin d'envoyer un message au professeur, je n'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Si lui, il a cette collection sur son bureau, il va directement euh, pouvoir trouver ce travail. Donc Ça, c'est quand je rends un travail au professeur. Et puis, pour tout ce qui reste, quand je veux chercher les documents transmis par les, les professeurs, je vais sur ce raccourci. Et par exemple, quand je vais dans « Français », je vais avoir accès là, directement aux au, « Tous les documents doc transmis par le professeur de français ». Et alors pareil, j'ai pas besoin de copier, de récupérer, de j'y ai accès directement en cliquant sur les divers documents. Pour revenir chez moi entre guillemets, je clique sur la maison ici. Éventuellement deux fois. Si la première fois je ne suis pas arrivée euh, sur mon bureau, la deuxième fois j'y arrive. Donc euh, voilà, bien avoir ce raccourci vers tout ce qui concerne les documents donnés par les professeurs et ici les collections où je mets les travaux à rendre aux professeurs. Quand je viens ici maintenant sur mon réseau, c'est là que je peux voir les différentes notifications que je peux avoir reçues de mes camarades ou des professeurs et je peux aussi cliquer ici sur Envoyer un message annuaire et donc là je vais choisir entre professeurs ou bien dans les élèves je choisis en fonction de leur classe puis je ferme dernière petite parenthèse les connexions elles sont inutiles en fait donc si j'en ai autant les enlever parce que ça peut me faire plein de notifications inutiles pour les enlever je clique sur connexion je clique sur la personne que je peux supprimer entre guillemets, mais qui ne sera pas du tout supprimée. Je clique ici et puis supprimer de ma liste de connexions. Voilà. Et si je peux avoir zéro euh, connexion, c'est aussi bien. Pour revenir chez moi, toujours, donc je clique sur la maison. Et là, j'ai mon espace personnel. Euh, C'est bien que ce qui concerne tout le travail pédagogique soit au-dessus et que si j'ai des collections personnelles ou des échanges avec d'autres élèves, euh, ce soit sur une section séparée pour, avoir, euh, pour créer une section. Je viens ici dans Éditer, Nouvelle section, Voilà, qui va se rajouter là. Voilà, et n'hésitez pas bien sûr, si vous avez des questions, à contacter le collège. Au revoir.